Bonjour et bienvenue sur Linux où on va faire tourner DaVinci Resolve 17 euh, Studio et avec le Speed Editor. Donc vous voyez le petit Speed Editor, je l'ai mis en haut à gauche parce qu'on va pas utiliser les menus et on ne va pas, enfin c'est pas très important que vous voyez les, les clips dans le, dans, les, dans le bin puisque de toute façon on va les revoir après dans le source donc pour vous montrer un petit peu sur Linux comment est-ce qu'on lance les choses sur Linux ou quoi que ce soit si on n'est pas l'habitude et eh bien avec le bouton euh, Windows en bas à gauche que vous avez qui s'appelle en fait super euh, vous pouvez afficher tout ce qui est en train de tourner donc évidemment OBS ici euh, et, mon, et mon mon lecteur de enfin, mon navigateur de fichiers et si je tape R, et bien il va me proposer des choses et comme j'utilise souvent Resolve, les premières choses qu'il me propose c'est Resolve, euh, DaVinci Resolve, même si euh, ça commence par un D, d'ailleurs si je commençais par un D, il me proposerait Document Viewer qui est utilisé pour les pdf donc là, R, c'est Résolve. Je pourrais cliquer dessus avec la souris, mais je vais vous montrer que en fait, c'est beaucoup plus rapide que ça. C'est que je fais Super R Entrée. Pardon. Super R Entrée. Et ça lance Résolve. Voilà. Euh et forcément quand vous avez pris l'habitude après vous savez que super F c'est Firefox et super C c'est Chrome parce que vous l'utilisez souvent donc au fur et à mesure vous créez vos propres raccourcis clavier vous n'avez pas besoin de les créer ils se créent automatiquement c'est juste un hein, vous le créez mentalement. Donc là on a lancé Resolve on va lancer le tutoriel un des tutoriels de Resolve pour la le, pour les pour les médias voilà, sauf qu'on va pas utiliser cette timeline-là et que l'on va dire ben, je veux une nouvelle timeline, il n'y a rien de spécial avec ce bin là, pourquoi pas timeline set, on va l'appeler tuto. Et en... ça par contre, je jamais compris et enfin, j'ai pas cherché et donc du coup, voilà, j'ai une timeline vide et je vais dans cut. Dans cut qui n'est pas forcément super aimé à part par les, par les utilisateurs de Mac sur euh... Final Cut, mais là c'est pas, pas le sujet, c'est juste que je vous montre un petit peu. Donc là, je, ce que j'ai mis, ce que vous voyez peut-être pas sous la, la petite vignette pour le Speed Editor, c'est que j'ai tout, tout le master avec les, les différents clips. Et donc euh, voici la voilà, Cut. Cut, il y a deux, enfin c'est la même chose, hein, mais vous avez deux vues. Vous en avez une première avec tout votre film, tout le strip de votre film ici et une deuxième qui va être une, une tête de lecture à l'ancienne où le film va défiler et la tête de lecture elle reste au milieu donc maintenant pour découvrir un petit peu le, le speed editor vous avez différents différents pavés, différents, différentes positions euh, celle que l'on ne verra pas c'est celle-ci, celle où j'ai la main, celle du milieu parce que c'est pour le multicam et je n'ai pas de source multicam à vous montrer dans ce projet là euh, les plus importantes ça va être ces de là source et timeline cette partie là, cette partie là qui va contrôler le jug on va le voir tout à l'heure cette partie là qui va aller du source vers le timeline donc du coup la même couleur que les boutons sur ces timeline cette partie là les deux blancs qui sont les in et out pour euh, la sélection des points d'entrée et sortie du clip vers la timeline la partie en noir ici qui va permettre d'éditer euh, le clip dans la timeline pour bien le caler, pour euh, donner le rythme et tout ça. La partie en grise, en gris, qui est la, la, tout ce qui est transition, entre différents clips cette partie là qui est plus générale que l'on va voir assez souvent aussi enfin en tout cas certaines touches ça c'est escape qui est utile dans, dans, dans pas mal de cas mais qui est aussi très très utile quand on double clique dessus pour faire undo et ça on va le voir, après on vous prenez le réflexe et vous allez faire escape deux fois sur votre clavier assez rapidement en tout cas moi ça m'a pris quelques minutes pour prendre cette habitude là, mais ça marche pas sur le clavier normal euh, le snap qui est comme vous vous en doutez, la petite, euh, le petit aimant ici, la grille magnétique. Donc si j'appuie dessus, on voit que ça fait réagir directement. Il n'y a aucun problème, il n'y ce... a rien à installer de plus sur Linux pour que le speed editor fonctionne sur Linux. Je suis sur Ubuntu, donc euh, je ne suis même pas dans CentOS ou quoi que ce soit, mais ça, ça fonctionne. Euh, full view en rouge qui est évidemment pour voir en plein écran et pour pouvoir... Euh travailler euh, de, de manière plus précise ou en tout cas voir les, les petites choses surtout pour le zoom aussi quand on va zoomer dans un dans un source pour être sûr que c'est que c'est quand même correct et qu'il n'y ait pas de pixels voilà et puis ensuite donc euh, trans split bah split c'est pour couper au milieu et rip, euh, ripple, delete on va on va le voir donc euh, allez on va attaquer on va se faire un petit, un petit ours un petit bout à bout euh, peut-être pas avec tous les clips mais en tout cas euh, de voir un petit peu alors par quoi on commence et eh bien on commence par cliquer source et en fait on voit que il a mis tous les clips bout à bout alors pour le je, je vais arrêter avec la souris je vais, la, je vais laisser la souris par ici voilà et vous allez voir qu'en fait on peut quasiment tout faire avec, la, avec ce speed editor et que ça va plus vite donc euh, en position de jug Là, ce qui se passe, c'est que la tête de lecture donc, bouge, et d'ailleurs vous voyez qu'il y a une certaine inertie, puisque quand je, je fais bouger la tête et que ça et que je le lâche, ça, ça, ça avance mais si j'ai si beaucoup de clips à cette vitesse là, j'aurais jamais fini, donc il existe, donc en fait le jog, pardon, avance de 30 à chaque demi-tour à chaque fois qu'on fait un demi tour de jog, c'est 30 frames, tandis que en scroll, c'est 3 secondes, enfin 3 secondes c'est 30 secondes pardon, 30 secondes donc en fait si je vais euh, d'ici euh, jusqu'au bout vous voyez que ça prend quasiment pas je peux le faire avec le doigt sur le si vous voyez pas très bien parce que c'est vrai que la, le zoom que j'ai fait pour pouvoir voir que le speed editor donc là vous voyez qu'en fait c'est extrêmement rapide, je fais vraiment le tour en, en deux temps, trois mouvements. Donc euh, je vais pouvoir aller chercher des clips. Alors là j'ai pas fait de, de, de triage, j'ai pas fait de nettoyage ou de. ou quoi que ce soit pour euh, pour, euh, pour dire que je voulais euh, classer mes clips avec les takes, avec, avec les prises, avec les, les scènes et tout ça. J'ai juste repris le, le fichier tuto avec les, les, les fichiers tels quels et j'ai pas fait de, de, de pré-triage. Mais ce que je donc faire c'est de dire ok je sais que je vais commencer par ma voilà là, voilà ma petite gazelle donc je suis allé sur ma gazelle d'ailleurs vous voyez à gauche sous le sous la partie euh, où vous voyez le speed editor vous voyez que le enfin vous le voyez pas non euh, si là vous le voyez normalement vous voyez que les on, on, quand on est sur un clip il l'affiche aussi il encadre en rouge Ici. donc en fait on peut voir aussi selon la taille de ces de ces miniatures on peut remonter et aller assez rapidement tout en, en ne regardant pas ici on ne regarde pas ici parce qu'on ne voit on n'a pas les détails ici mais on peut les voir ici dessous euh, puisque le rouge remonte au fur et à mesure sur le clip que l'on veut donc maintenant que je suis allé sur le clip je suis en scroll je passe en jog et je dis ok je voudrais aller au moment où elle est elle a la petite langue euh, qui sort donc là je.. On Vous voyez pas, mais je suis avec la enfin, Si vous voyez, je suis avec le jog. Je fais in au moment où elle a la langue qui sort, hop là, elle a la langue qui rentre, out. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ici, il m'a fait bien un point d'entrée, un point de sortie. Euh, que je peux voir d'ailleurs si je clique encore une fois sur source. Là, je suis dans le source et on peut voir que le point d'entrée, le point de sortie. Voilà. Si je clique sur « Escape », justement, je reviens sur mon ensemble du strip avec toutes les sources. Et là, donc pour l'insérer dans ma timeline, j'ai juste à faire « Smart Insert ». Bon, ça paraît pas comme ça très « Smart euh, », mais en fait, c'est assez utile après quand on veut rajouter des clips. Euh, on veut les, les... Ce qu'il faut comprendre, le « Smart », en fait, c'est lié au point d'insertion ici. Euh, si vous êtes... Alors, je vais mettre sur la timeline, pardon. Donc, j'ai cliqué ici, en haut à gauche, sur « Timeline ». Je déplace ma, ma, ma tête de lecture ou le strip comme on veut. Hein. Je, me, je me déplace ici sur, la tête de, sur, un, sur un strip fixe et là, là, ici c'est l'inverse, je, dé, je déplace le strip sur une tête de lecture fixe. Si je suis après la moitié du clip qui est, euh, est manifesté par le petit, euh, le petit dessin ici, je suis, mon point d'insertion sera après. Et si je suis avant, voilà, mon point d'insertion sera avant. Donc là, si je voulais faire quelque chose de plus général encore en disant « Tiens, c'est le lever du soleil. » Et euh, je, vais, je veux rajouter un des clips qui est avant euh, dans, dans, dans mon bin. Par exemple, tiens, ça, ça va être le lever du soleil. Euh, c'est trop sympa. Je vais de gauche à droite. Ok, Je vais mettre un point d'insertion. Je vais mettre le deuxième ici. Là, je vais doucement, mais hein, vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous avez... J'enlève la souris. Si vous avez les deux mains comme, ce, comme cela... Et je vais faire smart insert et comme le point d'insertion est juste avant voilà il m'a rajouté donc la, la partie avant et on voit que donc il euh, n'y a, a rien de, de, de, de spécial bon là vous pourriez dire oui mais il faut sans arrêt passer sur timeline pour aller à la fin ou quoi que ce soit alors euh, non <rire> parce qu'il y a un bouton pour ajouter à la fin de donc c'est append ici et donc on va pouvoir dire ok donc là j'ai ma, ma petite biche bah, je sais pas quoi ça ressemble à une biche euh, et je voudrais par exemple euh, le cheval, donc euh, in, out, smart, voilà. Et là, je l'ai inséré donc entre les deux parce que j'ai fait la bêtise. Donc j'appuie deux fois sur Escape, voilà, et je dis non, c'est à la fin, c'est à la fin, voilà. Et là, je l'ai rajouté à la fin, après la biche. Euh, et ma tête de lecture s'est déplacée à la fin. Donc ensuite, euh, bon, voilà pour l'exposition, pour ça va aller. Ensuite, je vais aller directement sur la, la personne qui parle, donc Allez, alors je vais avec le jog, mais j'aurais pu le faire avec le scroll, je la laisse parler un petit peu, j'insère, et ensuite je vais dire, ok, maintenant je vais faire le plan sur le sur le rhino qui, euh, qui est nourri, je pense, tac, tac, tac, euh, ce plan là, au passage, il faut que je pense à lui faire un œil. Euh, un petit peu sympa, un truc euh, où on voit son œil en grand donc ce que je vais faire c'est ici euh, close up et le close up, ce qui va se passer c'est que euh, non je vais faire un close up plus petit je vais dire de ici à peu près euh, ouais de ici euh, close up et là je vais donc, on voit dans mon timeline que j'ai deux choses je vais dans le timeline pour que vous voyez j'ai deux choses la première c'est le même clip hein. mais la première donc c'est la vue générale où elle est en train de nourrir et la deuxième où on voit effectivement mieux ce qu'il mange, super, et son oeil euh, en fait c'est sur l'oeil que je voudrais un petit peu euh, travailler donc euh, là je peux garder appuyé et bouger avec la, et garder appuyé et bouger avec la molette et on voit que ça bouge le Y du clip. Donc ça vous le voyez ici en haut à droite. Je vais le refaire. Voilà, vous voyez que ça bouge en haut à droite. Euh, malheureusement, il n'y a pas les X. Et ça c'est dommage parce qu'il manquerait un bouton pour les X. Alors comment je sais que c'est Y post Parce que c'est écrit juste en, sous la touche. Ici euh, en bas. Et malheureusement, il n'y a pas de Y post. Euh, donc je suis obligé de le faire à la souris. Voilà, et je vais un petit zoom sur son œil. Bon. Voilà. Ensuite je vais continuer mon. Bon c'est juste pour, pour y penser. Je reviens sur mes sources. Et ensuite, ben, on est toujours dans le dans l'enclos. Donc je vais sortir de l'enclos et je vais dire que on va sur. Euh, enfin de l'enclos. Voilà. Que là on est un petit peu à la, à la lisière. Tac. Tac. J'insère. Voilà. Euh, qu'ensuite, euh, on est parti, alors, euh, carrément, euh tê tê tê tê tê tê. voilà, on a des plus des vues sur les rhinos, donc je reviens sur, sur le truc, alors avant qu'il charge directement, on va faire un truc un peu plus général, alors cela, c'est un petit peu aussi, peut-être un petit peu, trop, roi. et celle-là, voilà, celle-là est générale, Très sympa, quelques secondes, j'insère, je reviens ici, quelques secondes, non, euh, oui, j'insère, ensuite je suis ici, quelques secondes, j'insère, euh, ensuite je reviens en arrière, je vais partir sur... Euh, ouais, voilà, comme ça j'ai tout ma de bout à bout, hein, c'est vraiment basique, mais trop envie de voir des rhinos. Euh, je reviens encore en arrière, et là il est en train de charger, c'est super sympa, ça fout bien les fois. Voilà, bon, c'est nul, parce que euh, j'ai que des plans sur les rhinos, hein. euh, mais c'est pas grave. Alors ce qu'on peut voir c'est qu'effectivement si, si je le rejoue là depuis le début donc euh, je peux scroller aussi dans un timeline c'est à dire que je peux revenir euh, beaucoup plus vite euh, directement au début euh, d'ailleurs on peut lire ici avec la, la, la grosse touche euh, space là et le voir en plein écran voilà super elle nous raconte euh, que c'est bien euh, ils sont en train de donner à manger voilà ça va trop vite voilà il va trop dans ce moment et là Plein de rhino plein de rhos, plein de rhino, plein de plein rhino, plein, de rhino, plein, de rhino, plein de rhino. On se rapproche de lui. Tiens, c'est l'après-midi. Dommage. Ah, c'est l'après-midi. Ouais, donc déjà, il y a un truc qui va pas. Il y a plus qu'un truc qui ne va, qui, qui vont va pas. Hein. Mais ici, là, on est le matin. Là, on est l'après-midi, ça se voit. Euh, donc, il faudrait rajouter quelque chose qui coupe un petit peu au milieu je reviens dans mes sources et je vais dire ok qu'est ce que je pourrais maintien la balance par exemple la balance euh, ouais on sait pas si c'est le matin ou l'après midi on pourrait dire que ouais ça, ça pèse lourd ça pèse lourd à un moment donné le rhino euh, voilà j'insère ah, et vous voyez que a inséré au point d'insertion donc smart où j'étais euh, sachant que le magnétisme est activé aussi, donc de toute façon il le fait entre les deux clips, il n'y a, a aucune perte par rapport au point d'entrée et de sortie, et il ne perd évidemment pas l'information qui est dedans, c'est-à-dire que si je suis ici dans mon clip, bon la balance a été pas, pas mal trimée, mais voilà, on peut voir, j'appuie sur le trim in ou le trim out, si je trim in, il va changer la, la, la, la, la, la taille de chaque clip, et donc la, la durée du film, euh, si je trim out, ça va être sur celui qui va être... Euh, donc trim in et trim out, parce que je suis ici sur la deuxième moitié. Donc trim in, le point in, ça va être le point du clip suivant. Et le trim out, ça va être le point d'entrée, le, le, le, le out de là où est ma tête de lecture, c'est-à-dire du clip actuel. Si par contre je suis ici, mon trim in va être le point juste de mon clip actuel, puisque le in est à gauche. Et le Out, lui, va être du clip précédent, puisque le Trim Out le plus proche de la tête de lecture, ça va être, être celui-là. Donc Trim In et Trim Out modifient la taille du, du, du clip, la durée du clip et du coup la durée du film. Alors que et Roll permet de bouger donc, le point d'insertion qui, euh, qui est juste avant, puisque c'est par rapport au trim, à, au trim In. Si je veux bouger le Roll de l'autre, je fais ça je vais pouvoir bouger mon rôle d'accord donc là ça ne modifie pas le rôle ne modifie pas la durée du film il va juste modifier quand est ce que ça passe d'un clip à l'autre je peux aussi aussi slipper donc le, le, le, le clip au complet donc slip in euh, pardon source c'est celui qui est donc par rapport à ta de lecture celui qui est juste la source qui est juste avant donc, si je fais le source juste après la moitié c'est forcément le clip hein, sur lequel je suis euh, et la destination c'est euh, pour le coup le clip sur lequel je suis puisque je suis avant, si je suis sur celui là ça va être le clip qui va être après et donc là ça permet pareil sans modifier mais en bougeant l'ensemble du clip et sans bouger le point d'insertion de, de, de, ça c'est pour le timing si on veut faire quelque chose qui dure X et qu'on veut, qu veut faire un tempo euh, en vidéo on va pouvoir utiliser euh, le rôle pour, euh, pour euh, fixer une fois pour toutes le, le point et ensuite euh, slipper un petit peu pour que ça soit euh, la partie la plus intéressante euh, celui là par contre n'a rien à voir avec tous les autres c'est pour la durée de transition parce qu'on peut faire des transitions euh, on a vu alors je regarde un petit peu la durée et je vais mettre un maximum de passage entre le rhinocéros et la balance si je me positionne ici et que je lui dis que je voudrais une transition je vais appuyer longtemps sur transition et on voit que toutes les transitions s'affichent je prends la D -D -D Dissolve par exemple donc là je n'ai pas la souris, je n'ai pas de quoi que ce soit et il me dit, il clignote deux fois vous l'avez vu, je refais il clignote deux fois Mince. fais moi mentir allez bon avec Inaro alors voilà, et il ne veut pas pourquoi parce que je n'ai pas assez de durée euh, par défaut dans, dans Resolve il veut plus de durée pour qu'on puisse pour qu'on puisse définir un point, alors on voit la, la durée qu'il y a de commun entre les deux euh, et ce n'est pas suffisant alors là même si je me mets ici hein, il va me dire que c'est pas suffisant alors je peux faire un dissolve directement ici, pareil ça clignote et si je fais un smooth cut aussi donc il faut que je rallonge un petit peu et que je bouge donc là en fait le trim in, que je lui dise ok tu vas envoyer beaucoup plus sur le rhino, sur le je vais avoir un plan plus court mais c'est juste pour vous montrer la transition. Euh, au passage le roll, je pourrais très bien définir que le point est à peu près au milieu. voilà Et ici je peux faire un dissolve, là ce coup-ci il me l'accepte parce que ça, ça a une durée... Euh suffisante donc là j'ai mon dissolve qui est déjà préparé entre le rhino et la balance bon donc on est en train de parler du poids des rhinos que c'est super lourd donc c'est logique et du coup après la transition sur euh, sur euh, l'été l'après-midi pardon euh, pourquoi pas quoi donc euh, on pourrait faire la même chose de l'autre côté si on voulait enfin c'est un petit peu lourd après mais bon voilà le principe donc le, le principe de speed editor c'est surtout de pouvoir euh, éditer rapidement de faire un ours un bout à bout euh, très rapide puisque en restant sur source on peut directement euh, envoyer euh, tous les clips et arrêtez avec ça mais euh, si, je, si, je, si je voulais travailler extrêmement vite je, je le ferais euh, directement en source puisque je peux rester en source hein, et, euh, et envoyer euh, append voilà euh, disons que je regarde vite fait ce que j'ai pas encore utilisé tiens lui il va lui mettre une cartouche en fait, il est en train de la sortir, la cartouche. Voilà. Et puis, euh, là, c'est pas précis, hein, mais c'est pas grave, parce qu'après, on peut revenir là-dessus avec le roll, avec tous les... tous les. Alors là, c'est de nouveau le matin. J'aurais dû le mettre avant. Donc euh, je pourrais dire, OK, je reviens sur la timeline quand même. C'est un peu dommage. Euh, euh, tiens, là, par ici, ça passe du vert. Et là, je suis déjà sur, euh, sur un gros plan. Donc je pourrais le mettre par ici. Donc je reviens sur mes sources. Là je lui mets un point d'entrée, petit point de sortie, insert et voilà, c'est inséré au bon endroit. Je pourrais repartir sur la fin sur la timeline ou bien je pourrais penser, à ne pas oublier de, de, de directement faire un up la prochaine fois que je fais un truc. Donc là je dis ok. Euh, J'en étais, étais où, je suis en train de. Alors celui-là on l'avait déjà. Cheval aussi, machin. Voilà. Et il ne nous reste plus que le soir. Donc on va dire ok, bah bon, ok. Il ne bouge pas trop. Là, tac-tac tac, append, et voilà, et ça me l'a rajouté à la fin donc là j'ai mon ours au complet et je peux ensuite travailler dans la timeline pour dire bah tiens, euh... bon là il bouge pas les yeux mais tiens le fusil, est-ce que je peux pas le voir un peu plus longtemps parce que euh, c'est super sympa euh... Euh, je voudrais voir un petit peu plus euh, le fusil, donc je déplace le segment alors là je vais plutôt rallonger celui qui était après plutôt que celui qui était avant donc, si je lui dis trim out, voilà, je déplace mon segment ici. Si je lui dis trim in ici, et eh ben pareil. Donc, du coup, j'ai rallongé le segment avec le fusil pour ensuite passer au suivant. Le suivant est très, très court, donc un peu la même même, même chose. Hein. Je peux prendre le maximum. De toute façon, je suis pas, pas, de, pas de, de limite. Enfin, il n'y a, a pas de clap. Il n'y a, a rien du tout qui est... Euh, qui est hors diégétique alors là ce qui se passe c'est qu'en fait comme je ne bouge pas la souris du tout que je travaille qu'au speed editor, il est en train de se mettre en veille voilà et donc euh, ben voilà pourquoi c'est un speed editor c'est parce que ça permet de travailler euh, à la fois très rapidement à partir des sources et à la fois ensuite très rapidement pour le timeline et de, de pouvoir évaluer et donc après de, de délivrer au moins euh, rapidement le, le, le, le, le, la vidéo voilà, euh, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez un petit peu découvert euh, le speed editor, on n'a pas vu le split, ouais c'est vrai, c'est vrai, donc le split si je voulais splitter euh, ben, mon rhino par exemple ici pour en faire quelque chose d'autre, ben, je pourrais le splitter, euh, je peux l'annuler aussi et je, peux, je pourrais dire, alors je le close up, là on a fait les transitions, j'ai fait le close up, voilà. Euh, si je veux effacer un clip je dis bon celui là euh, c'est un peu trop négatif par exemple ça fait un peu euh, trop gardien de prison je veux l'effacer je vais pouvoir effacer le clip avec ripple delete puisque ma tête de lecture est sur le clip actuellement et forcément ben, comme c'est un ripple delete ça m'efface et ça me fait un effet euh, d'onde sur les autres clips donc ça raconte croche tous les autres clips qu'il y a après voilà et les transitions ben on les a vues euh, si je fais par exemple un split ici et que je choisis un type de transition par exemple additif dissolve je vais rajouter bon une transition de sur lui-même mais en même temps comme c'est un additif ben, il va partir sur le blanc donc j'ai un point maximum ici qui est assez qui est beaucoup plus clair un peu comme s'il y avait une explosion nucléaire là, derrière pour repartir sur la suite il hein, n'y a rien de spécial mais comme ce sont deux clips différents là pour le coup euh, ben, on pourrait jouer sur, euh, sur le trim euh, je peux m'en servir aussi pour faire un smooth cut donc si, si je fais ici voilà, un smooth cut vous ne voyez rien c'est normal c'est normal parce que le clip était calé exactement au même endroit maintenant si je suis ici et que je lui dis trim in je lui dis oh, en fait je veux rallonger un peu mon, mon clip euh, j'ai vraiment pas assez de longueur euh, et ici, il va faire un truc un peu spécial, mon, mon super rhino là. C'est qu'il va aller en avant, en arrière. Donc là, si je, si je le joue, je vais le jouer en plein écran, voilà. Si je le joue, voilà, il, il a fait un petit mouvement euh, magique là. Il est parti, euh, il est reparti en arrière avec un smooth. Euh, bon, c'est pas c'est pas joli. Hein. <rire> Mais c'est pas joli, mais ça permet de, de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai deux fois le même clip et que je j'ai sauté, j'ai fait un smooth de l'un vers l'autre. Alors c'est surtout utile pour les dialogues. Donc je vais peut-être utiliser sur, sur ça. Si par exemple elle dit une phrase au milieu qui n'est pas super utile. Donc là, elle a la bouche euh, fermée. Je vais splitter ici. Euh, et ensuite, elle va reparler... Euh, alors euh, là voilà, elle a fait un petit euh, c'est pas, pas très joli donc euh, je pourrais dire ok je, je vais euh, alors splitter peut-être pas d'ailleurs je vais le laisser ici je vais annuler je vais laisser la tête de lecture ici et je vais lui dire euh, smooth cut on voit que le smooth cut s'est fait euh, sur la gauche puisque c'était la partie qui était la, la plus proche et puisqu'on est après avant la moitié du clip et je vais pouvoir trimer pour dire, OK, je sais qu'elle respire à un, un, un moment donné là. Et ce que je veux, c'est... Euh, là, je suis sur le raté. Non. Smooth cut. Et ce que je veux, c'est trimer le out. Pardon. Voilà. Et aller jusqu'au point où Elle a fini sa petite respiration. Voilà, là elle, elle a les yeux fermés et ça reprend. On le voit en haut à droite de, dans, la, dans, la dans la visualisation. Donc, mon, mon Scott est au même endroit, mais là en fait, la partie où elle, elle respire un petit peu a disparu et du coup, j'ai une transition. Voilà, là c'est pas exceptionnel, hein, mais alors je vais enlever le snap parce que en fait, ça a tendance à, très, à beaucoup coller. Voilà, on voit qu'elle parle et que hop, c'est passé sur autre chose mais il n'y a pas sa petite respiration au milieu. Voilà, c'est utile surtout pour couper des morceaux quand, quand c'est en train de, de filmer un dialogue. Voilà pour le Speed Editor, je pense qu'on a fait le tour et j'espère que vous allez vous amuser sachant que Resolve et le Speed Editor sont vendus euh, pour une durée limitée pour le même prix que euh, un des deux puisque vous avez Resolve Studio. Et le Speed Editor pour 318 euros, frais de port inclus. Voilà, bah écoutez, bon, bonne édition et, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires positifs et constructifs. A bientôt.